Eh bien, bonjour Eric, ravi de, de vous retrouver aujourd'hui. L'idée de notre échange, bah, c'est qu'on puisse échanger justement sur euh, votre activité et plus particulièrement aussi du partenariat donc, avec Atypique Solutions et que vous parlez de vous-même, euh, de la solution Watsi. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter Volontiers, volontiers. Bon, donc moi, Je suis donc Eric, Eric Fort. Je suis consultant en management des organisations, mais je me présente souvent comme manager d'opportunités c'est quelque chose que j'aime bien parce que des opportunités, euh, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et j'ai donc une expérience industrielle avec une approche plutôt plutôt généraliste concernant ce que j'appelle euh, principalement les réserves de productivité dans une entreprise, dans une organisation. J'accompagne donc euh, euh, l'entreprise avec euh, un appui plutôt opérationnel dans des phases de transition qui exigent aujourd'hui le l'environnement le, ben, de l'entreprise euh, en général. Ok, super. Vous parlez souvent de collaboration générative. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur, sur ce concept, justement Alors, effectivement, la collaboration générative, on évoque le collectif, l'intelligence collective. La collaboration générative, c'est quand on souhaite une c'est une équipe, quand elle a une performance, qu'on appelle une performance haute, elle produit un résultat nettement supérieur à celui obtenu par la somme des performances des individus travaillant de façon isolée. Euh, on okay. pourrait dire 1 euh, plus 1, euh, ça fait 3. Ça, ça marche principalement, euh, effectivement, par le, par le collectif. Donc euh, là, on retrouve bien l'aspect collaboratif. Et euh, justement, qu'est-ce qui vous a convaincu dans l'outil Watsi, qui est une solution collaborative du progrès ben, Ça m'a assez vite paru comme une évidence pour moi euh, dans, dans les programmes que, que j'amène puisque je prône, je prône la notion de co-responsabilité, transversalité euh, dans les organisations, euh, la cohérence avec le management transversal des équipes, et, et puis avec Watsi, euh, on partage euh, la priorisation, je dirais, des, des, des solutions par rapport au dysfonctionnements qu'on a collecté. On a évolué souvent les opérateurs, eux euh, les premiers, hein, des, des dysfonctionnements. Mmh. Donc cette solution, elle permet aussi ce management collaboratif, moi qui me va bien, et... Je dirais que dans l'opérationnel, avec Watsi, ça permet aussi de, de, de décomplexifier un petit peu les process. Ça les rend un petit peu ouais. peut-être plus accessibles, plus simples. Et la notion de pragmatisme, c'est des choses, des fois, on cherche des choses très compliquées alors que les solutions, elles sont là. C'est ça. Et si euh, vous deviez résumer en quelques mots, justement, euh, Watsi, en trois, quatre mots ah, je, dirais que, je dirais que Watsi, euh, alors oui, oui. Donc la, la, je refais le lien avec la collaboration générative, mais en quelques mots, Watsi, pragmatique, simple, euh, pff, et puis pour moi, euh, évident. C'est évident parce qu'encore parce qu une fois, euh, on, on, on démocratise pas mal de choses euh, en les amenant à la portée, ben, je dirais, euh, de tout le monde. Ok, très bien. Si on revient sur Atypique Solution Qu'est-ce qui vous apporte au quotidien en tant que consultant donc dans, votre, dans votre accompagnement euh, tous les jours Alors ce que ça peut m'apporter, euh, on parle souvent de, de, de révolution euh, digitale, alors révolution est un bien grand mot, hein, ou la digitalisation, mais c'est un outil qui dit, digitalise, donc, comme on l'a dit rapidement tout à l'heure, la collecte des informations, euh, on est beaucoup, et, et moi euh, j'en ai fait partie, à appréhender ces solutions par la solution papier, et puis, la solution Excel qui est derrière, donc c'est juste, c'est très, très chronophage. Donc, ça, ça apporte, et je dirais que ça apporte également la, la simplicité quand on a une approche terrain, la simplicité envers les, les opérateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent, pour moi, devenir les, les acteurs des, de l'amélioration dans, dans un site industriel, par exemple. Et parmi, du coup, le réseau de tous les partenaires consultants est-ce ouais. que vous avez pu échanger avec d'autres partenaires, partager votre vision Oui, oui, oui, ça met, on, a, on, a, on, a, on a eu quelques, quelques échanges avec certains et de toute façon, de façon générale, le partage d'expérience, ce que j'appelle aussi, ça fait partie aussi de la, de la prise de connaissance. Il hein. faut savoir investir du temps pour prendre de la, de la, de la connaissance. Euh, et là, on retrouve aussi cette notion d'intelligence collective parce que euh, ces échanges permettent euh, aussi de brasser de l'information et, et mm, qui permet aussi l'intuition. Donc, euh, quand on est, on est, on est, on est plusieurs, c'est quand même euh, un peu plus sympa avec des expertises euh, différentes et, et variées. Donc, euh, bon, je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant, et intéressant et assez riche, je dirais. Ok, très bien. Et euh, bah pour finir, pourquoi vous recommanderez Atypique Solution Atypique Solution, de façon... Euh, euh, encore une fois, c'était une évidence pour moi. Et, et dans mon ou mes approches, il euh, y a une chose que je, que je prône très régulièrement. Euh, tout ce que le client n'est pas prêt à payer, euh, pour moi, doit tendre à être éradiqué. Dans une organisation de façon générale, hein, tout ce que le client n'est pas prêt à payer doit tendre à être éliminé. Quoi. Donc mmh. avec Watsi... Euh, je pense qu'on peut y, co y contribuer grandement et surtout rapidement. Oui, ça répond à cet objectif, totalement. Ouais. Un dernier mot pour la fin à rajouter Oui, on peut dire, je le dis aussi également souvent, qu'aujourd'hui, le changement, le changement, les transitions, ce n'est pas, pas une option. Alors, on peut toujours avoir chacun le choix de faire différemment, mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas une option si on a un petit peu tenté qu'on a précisé sa vision. Euh, là où on veut emmener notre entreprise, notre organisation. Donc non, le changement n'est pas une option. Bah merci en tout cas pour cet échange. Merci Marie.